Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser un tutoriel sur les fameux recasts avec Unity. Alors... Pour ce faire, vous pouvez voir que j'ai créé une scène dans Unity, une scène 3D tout à fait basique qui contient un plane pour le sol, un, un cube que j'ai renommé cible qui possède sur chaque face un sprite ici qui est euh, une cible et j'ai un cube vert avec un matériel vert qui va tout simplement représenter le player ou toute autre chose. Donc ce qu'on va faire, on va affecter ici un script qu'on appelle Demo euh, Recast à notre cube ce que j'ai déjà fait ici, on va l'éditer ensemble parce que quand on parle de Recast, comme je vous l'ai dit, il y a le mot ray, le rayon et on va voir qu'on peut le rendre visible, le matérialiser dans notre onglet scène mais évidemment vous ne pourrez pas le faire dans votre onglet game. Donc pour ça on va aller éditer le script et au niveau de l'update on va utiliser debug.drawray euh, qui va nous demander deux arguments. Donc le premier c'est la position de départ et ensuite la direction. Donc la position de départ je vais dire ici que c'est mon transform.position c'est à dire ma position. Et ensuite la direction ça va être le vecteur 3 euh, point par exemple forward. Euh, donc si je fais ça actuellement et que j'enregistre et qu'on retourne au niveau d'Unity et qu'on lance la scène, on va pouvoir observer que je vais bien avoir un trait qui se dessine, d'ailleurs je vais devoir zoomer, mais qui est ici juste sur l'avant de mon cube. Pourquoi Parce qu'en fait je lui dis, dessine euh, tout simplement ce, ce rayon, euh, la position de départ c'est ma transform position, c'est ici, et euh, en fait la direction c'est le vecteur 3 forward, c'est à dire que je vais en fait de unity doigt, doit une Unit world, pardon, je vais réussir à le dire, euh, afficher euh, mon, mon rayon ici. Donc là, je vais le multiplier par 10, par exemple, euh, pour avoir un vecteur beaucoup plus long, et du coup, vous allez pouvoir observer que maintenant, on le voit au niveau de la scène, on le voit bien ici, et euh, on ne le voit pas du tout dans l'onglet Game. Donc à savoir que vous pouvez aussi rajouter un argument par la suite, qui est la couleur, par exemple, ici, je vais mettre color, euh, color.red, par exemple, alors pardon, c'est un C majuscule, voilà, point red pour le mettre en rouge tout simplement. Et si maintenant on lance notre scène au niveau d'Unity, bah on peut voir qu'on a bien ici un rayon qui est rouge. Donc ce qui va être intéressant, c'est que ça va nous permettre de visualiser un peu plus finement quand notre rayon passe à travers un objet ou autre. Et c'est tout l'intérêt des recasts. Donc on va voir tout de suite comment on peut mettre ça en place. Alors maintenant qu'on a défini ici, qu'on a défini visuellement notre rayon, on va devoir maintenant euh, tester en fait si quelque chose passe à l'intérieur. Donc pour ça on va déjà déclarer une variable de type ray pour définir notre rayon, parce que dans un raycast on peut entendre le nom ray, donc il faudra se servir du rayon. Donc au niveau du ray, on va la déclarer euh, ray minuscule, hein, on va l'appeler comme ça, Notre variable, mais on va dire que c'est un new ray, et à l'intérieur bah, on va pas s'embêter, en fait c'est exactement le même code parce qu'ici, on me demande tout simplement le point de départ et la direction. À la différence, c'est qu'ici, la direction va être infinie. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de mettre x 10. C'est le point de départ dans une direction. Là, comme je dois le voir, évidemment, je suis obligé de multiplier ça par un nombre pour avoir un, un, une ligne qui est assez grande. Donc, une fois ça que, que ça, c'est fait, bah, on va tout simplement utiliser une condition. Et à l'intérieur, on va tester ça avec le physique. Donc, si je fais ici, if, et là, j'utilise la classe physics, et que je vais chercher... Euh, Recast. Là, on va pouvoir observer que ça me demande, justement, en argument, le rayon. Or, le rayon, je viens de le déclarer au-dessus, c'est « ré minuscule. Donc, s'il y a une collision, en fait, physique avec ce rayon, à ce moment-là, je vais écrire tout simplement dans la console euh, « Un objet traverse le rayon ». Par exemple, « Un objet traverse le rayon. » Euh, et donc on va pouvoir tester ça tout de suite, on retourne dans Unity, on lance notre script, on va mettre ici la console dans le bas pour qu'on puisse bien voir les choses. Et vous allez voir qu'à partir du moment où je traverse mon cube, on peut voir que j'ai bien ici des occurrences qui viennent d'ailleurs s'incrémenter. Et dès que je vais sortir du cube, on peut voir que ça ne fonctionne plus. Donc là je sais que je traverse un objet, c'est assez intéressant. Mais ça ne s'arrête pas là parce que là c'est vraiment la forme la plus basique du rayon. Euh, vous avez vraiment beaucoup de possibilités pour, euh, pour gérer et à récupérer d'ailleurs des informations, c'est ce qu'on va voir tout de suite au niveau euh, du physics recast. Alors pour récupérer des informations, on va devoir utiliser une variable de type structure qui va être le recast hit. Alors on va déclarer ici euh, une variable qui va, qui va être de type recast hit qui va s'appeler hit de convention. Vous allez voir que souvent ça va être de convention, on va l'appeler hit. Maintenant, si je retourne au niveau de ma condition et de mon physique recast, on peut pouvoir voir que si je mets une virgule après mon euh, Ray, je vais avoir accès à euh, des surcharges qui sont assez nombreuses au niveau euh, du recast. Vous pouvez voir que je suis ici sur la deuxième sur 16 et je peux comme ça les faire défiler. Et si je fais défiler, on peut voir que la troisième m'intéresse. C'est ici euh, en fait, la possibilité de récupérer euh, des infos avec un it Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire Je vais utiliser Out, comme on peut le voir ici sur la surcharge, pour récupérer en sortie. Et euh, je vais dire que ça, ça doit sortir vers it. Alors maintenant, le gros intérêt, c'est que je vais pouvoir tout simplement ici identifier ce que mon, euh, ce que mon rayon traverse. Euh, regardez ici, je vais pouvoir commencer euh, par dire que ça doit écrire it. Et là, je vais aller chercher la propriété transform.name. Et je vais concaténer ça avec ici euh, traverse le rayon. Ce qui me permettra maintenant, si on retourne au niveau d'Unity et de lancer la scène, d'observer que si je déplace ici sur ma cible et que je mets la console, on peut voir que j'ai bien ici cible traverse le rayon. Et si je ressors de la cible, on peut voir que ça ne fonctionne plus. J'ai plus d'occurrence ici, je suis à 314. On peut voir, quand je vais dedans, ça détecte bien et à la sortie, ça ne détecte plus. Alors, pour que vous me croyez, parce que évidemment, vous n'êtes pas obligé, je vais faire ici un CTRLD. Je vais renommer ici ce, cette cible et je vais l'appeler. Euh, seconde cible pour qu'on comprenne bien que dans la console, le rayon c'est bien différencier les choses et en fait c'est bien différencier regardez ici j'ai bien cible traverse le rayon et ici j'ai bien seconde cible traverse le rayon et quand je traverse rien évidemment rien ne se passe donc c'est intéressant ce 8, vous pouvez voir hein, c'est pas la seule possibilité que ça offre regardez au niveau du 8 j'ai la possibilité alors j'ai créé ici une petite sphère hein, qui est là en bas à droite peu importe euh, et on va s'intéresser on va l'utiliser ici pour tout simplement récupérer et voir euh, pas mal d'infos ensuite donc si je reviens ici euh, je peux aussi, par exemple, savoir la distance à laquelle se trouve mon objet. Par exemple, je pourrais très bien ici dire que hit.distance euh, voilà, et concaténer ça avec, par exemple, euh, on va mettre la distance et 2, et évidemment je vais le mettre après, vous l'aurez compris qu'avant ça servira pas à grand chose, voilà, et je vais concaténer ça ici avec, en fait, la hit distance, qui est tout simplement euh, le, le, la distance qu'il va y avoir entre le point d'impact du rayon, et euh, l'objet euh, à partir duquel il est lancé. Donc si maintenant j'enregistre et que je retourne dans Unity, on va pouvoir observer qu'on aura exactement la même chose, mais... À la différence maintenant, c'est qu'on a bien ici une distance. On peut voir que je suis à 5,19. Maintenant, si j'avance, on va pouvoir observer que cette distance diminue pour finir bah, pratiquement à 0. Ici, vous pouvez voir que je suis à 0,80. Et quand je vais être contre, vous pouvez voir que je suis à 0,5, 0,1, et je suis contre. Et euh, voilà, on peut voir qu'une fois que je suis à l'intérieur, bah, ça ne fonctionne plus. Et de la même manière, si je recule, on peut voir que ça va donner la distance. Et ça, c'est valable pour n'importe quel objet, évidemment, même si là, il se trouve au même endroit. Mais on peut voir que ça fonctionne. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Vous hein, devez dire pourquoi j'ai utilisé cette petite sphère. Parce qu'on va s'en servir maintenant. Parce qu'on va pouvoir récupérer les coordonnées du point d'impact. Donc, pour ça, on va de nouveau utiliser ici... Euh, ben on va utiliser ce que je viens de faire. C'est-à-dire, je vais prendre ma sphère. Je vais faire un public game object, voilà, euh, que je vais appeler euh, sphère, par exemple. Euh, alors je sais pas, euh, non on va pas la mettre comme ça, on va la mettre pt pour point, voilà tout simplement pt, euh, et euh, à l'intérieur je vais y glisser, je vais d'ailleurs le faire tout de suite, je vais enregistrer, à l'intérieur ça va compiler, je vais y glisser ici euh, bah, ce fa cette fameuse sphère en fait qui va représenter euh, le point, voilà, donc pour ça, par contre, il faut que je sélectionne lui et que je le fasse glisser dedans. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir euh, utiliser cette sphère, vous l'aurez compris. Donc, ce que je vais faire maintenant, euh, je vais tout simplement dire, euh, quand euh, ici, il y a euh, une collision, bah, je vais tout simplement dire que mon GameObject, qui s'appelle PT, en fait, je vais modifi modifier sa position. Je vais lui affecter une transform position qui va être égale au hit point. Et là, on peut voir euh, point. En fait, ça va être le point tout simplement avec lequel euh, va rentrer ici le, le, la, le rayon en collision. Donc, on va tester ça ensemble tout de suite. Je lance Unity. Et là, si je rentre en collision, on peut voir que ça fonctionne bien. Alors, pourquoi il revient vers moi Tout simplement, c'est parce que en fait, je mets toujours sa position euh, au niveau du Recastit. Et pour ça, je vais euh, tout simplement enlever le Box Collider ici ou même euh, voilà, la sphère Collider, ce qui permettra de ne plus avoir ce problème. Donc maintenant, on peut observer que si... Voilà, j'ai bien mon hit point qui est là. Et évidemment, ça fonctionnera sur tous les axes. Regardez si je me mets plutôt en vue ici. Euh, en dessous voilà on va pouvoir observer que même si je remonte on peut voir que tant que je suis en collision avec le cube voilà on peut voir que là il reste du, du coup dessus c'est tout à fait normal parce que je ne traite le cas où que mon rayon rentre en, en, en contact avec quelque chose mais là c'est pour bien vous montrer qu'on peut euh, bien détecter le point et je pourrais faire ça évidemment sur le deuxième comme vous pouvez le voir sans aucun souci ça fonctionnera de la même manière voilà il n'y a aucun souci là dessus Donc vous pouvez voir que avec euh, le le on peut faire pas mal de choses et récupérer des beaucoup d'infos on peut voir qu'on a la distance on peut voir qu'on peut récu récupérer la position et il y a encore pas mal euh, d'autres euh, possibilités que je vous encourage à aller voir au niveau de la documentation officielle mais qui vont être beaucoup moins intéressantes alors, ce qui va être intéressant avec euh, le Physique Recast, c'est qu'on peut observer qu'on a pas mal de surcharges. On en a 16 et on peut observer que si je me balade de l'une à l'autre, il bah, euh, y aura des choses qui vont plus ou moins, l'ordre est complètement différent. Donc là, on peut voir que j'ai bien sur la dixième un Ray, ensuite un Out Hit euh, et ici une Float Max Distance qui est à 5 et ensuite un Int Layer Mask. C'est-à-dire que je peux aussi cibler l'objet. Euh, en fait, ça doit être détecté à partir du moment où il va être sur un certain, euh, layer, un, un certain layer Mask. Alors, à noter ici qu'on détecte avec une distance de 5 flottes. Si vous voulez détecter avec une distance qui soit infinie, on va mettre un matf.infinity. Donc ça, ça va nous permettre de ne plus avoir de distance. D'ailleurs, ici, on va pouvoir remettre, on va laisser 5, on se doute bien que ça sera à l'infini. Ensuite, on peut ici mettre le layer mask, comme on l'a pu voir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça On va, en fait, on pourrait récupérer le masque, tout simplement le layer, en voyant ici que mon objet... Euh, q cible ici est bien affecté ici à, au zéro qui est le défaut mais pour le récupérer par, avec le code c'est pas très compliqué on va créer une variable de type int qui va être qui va s'appeler layer underscore mask et qui va être égale à quoi à layer mask donc là pas vous tromper point get mask et entre parenthèses on va mettre le nom du masque qui est ici default donc, ça, ça va me permettre de récupérer en fait son int tout simplement, et euh, ici je vais pouvoir le passer en argument, en dernier argument derrière le matf infinity pour la distance, et ici je vais écrire euh, layer mask. Alors, ce qui va être intéressant maintenant avec cette surcharge, c'est qu'on va pouvoir observer que. Évidemment, si je ne change rien, j'ai bien ici euh, ma collision, il n'y a pas de souci. Enfin, ma détection de rayons qui opère sans aucun problème, comme vous pouvez le voir. Maintenant, imaginons que ce cube, je le mets sur un autre layer. On va prendre transparent et fixe, hein, on n'en a pas créé d'autres. Ben là, vous allez pouvoir observer que maintenant... Il n'y a plus de détection en fait, parce que c'est euh, en fonction aussi euh, de ce layer. Il faudra pour ça euh, que je spécifie le bon layer default ici à mon euh, ma cible, tout simplement pour que le Recast fonctionne. Et on peut voir que j'ai bien cible traverse le rayon. La distance est de 5,19. Et évidemment, ça va fonctionner comme ça sans aucun problème. Donc, ça c'est euh, pour euh, la surcharge pour utiliser les layer masks. Alors pour terminer avec ce Physique Request, je vais vous montrer une autre propriété qui est très importante. Euh, on va mettre ici une virgule et on peut voir qu'on a « Query euh, Trigger Interaction ». Donc je vais ici le, le taper et on peut voir que si je fais ça et que j'ajoute un point, j'ai trois possibilités. « Collide »,« Ignore » ou « Use global ». Donc, on va mettre « Use global » parce que c'est, en fait, ce qui est déterminé par défaut au niveau de, des préférences de votre projet. Et euh, vous allez voir qu'on va pouvoir intervenir là-dessus. Ça va être très intéressant. Donc, on va revenir dans « Unity ». Et ici, je vais créer euh, un « Empty ». Voilà, que euh, je vais mettre bien au centre. Je vais lui ajouter un « Box Collider ». Je vais éditer un petit peu ce « Box Collider » pour l'agrandir. Voilà, on va euh, essayer de l'agrandir sur tous les axes. Voilà. Imaginons ici que j'utilise cette zone de trigger, donc je le passe en is trigger pour déclencher quand mon player ou quelqu'un passe dedans. Ça c'est possible dans un jeu. Donc je vais le renommer ici euh, déclencheur, déclencheur ou zone de déclenchement, voilà. Zone de déclenchement. Voilà. Donc cette zone de déclenchement, maintenant si je lance ma scène, regardez ce qui se passe. J'ai en fait mon, mon recast qui détecte bien, en fait, qui malheureusement, je dirais plutôt, détecte ici cette zone de déclenchement. Et en fait, je ne sais pas euh, traverser ce rayon. Vous pouvez voir que derrière, bah, euh, je n'ai pas de collision du coup avec ma cible. Et on peut, on peut bien voir que le point de collision, il est bien ici au niveau euh, de mon trigger, en fait, de, mon, de, de ma zone de déclenchement et de mon box collider qui est en East Trigger. Bah justement, cette propriété va nous servir à ça. Regardez, si je retourne au niveau du cloud et qu'ici, je choisis par exemple ignore donc ignorer à ce moment là si je retourne dans Unity que je relance exactement la même scène, vous allez pouvoir voir que maintenant j'ai mon... ma zone de déclenchement qui est bien traversée par le raycast. et on peut voir que j'ai bien cible traverse le rayon, la distance et d'autant. Donc en fait il est complètement invisible pour mon rayon ce qui est assez intéressant parce que ce qui me permet ici d'utiliser des zones de déclenchement dans mon jeu et souvent c'est une question qui revient, on ignore que euh, cette propri... propriété du recast existe et on peut voir que ça peut être bien intéressant histoire de pouvoir traverser des zones de déclenchement ou des zones de détection qu'on aurait euh, tout simplement réalisé pour notre jeu. Si, si, encore une fois, euh, ça pourrait être si je traverse ici si, si ce trigger, euh, mon player, bah, ça pourrait ouvrir une porte ou autre. Et donc ces zones sont assez fixes. Et donc vous pouvez avoir votre récast qui les traverse et auquel cas, bah si euh, imaginons qu'on utilise un récast pour shooter un ennemi, s'il si se trouve derrière un trigger, bah, il serait jamais touché. Donc voilà euh, comment euh, fonctionne tout simplement euh, cette dernière ici propriété, query trigger interaction. On peut voir qu'on a ignore, donc ça c'est pour les ignorer comme je vous l'ai dit, use global c'est euh, ce qui est défini au niveau de votre projet. Alors plutôt que d'aller définir euh, partout euh, ignorer, c'est à dire qu'on va donner euh, dans, dans notre projet globalement, on ignorerait tout. Bah là, on va pouvoir choisir ignore ou même collide. Mais là, euh, collide euh, en fait, ça va avoir l'effet qu'on avait eu dans un premier temps, c'est à dire que ça va venir ici que rentrer en collision avec les zones de trigger. Alors que si on utilise ignore, et eh bien évidemment. Ici, on peut observer très facilement euh, la différence. C'est que je peux euh, très bien maintenant traverser cette zone de trigger... Voilà. Donc vous pouvez voir que euh, les recas sont assez simples à utiliser. Une fois qu'ici on fait un petit peu le tour, que vous comprenez bien le fonctionnement du ray. On peut voir qu'ici on a énormément de surcharges. Alors avec Visual Studio on peut les voir. Alors ce qui va se passer si vous regardez les autres c'est que ça va être un petit peu... Alors vous aurez des... la même chose mais dans un ordre un peu euh, différent. Comme vous pouvez le voir, Après, il y a d'autres des... choses. On peut mettre ici par exemple supprimer, euh, on a un ordre, le, le recas Vector3, l'origine... Euh, la direction, euh, le out, voilà, et attention, il euh, faut bien respecter tout ça. Mais en tout cas, on peut voir que euh, toutes euh, ces propriétés mises bout à bout au niveau du physique recast bah, peuvent donner des choses bien intéressantes. Donc voilà euh, pour les récaches, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire, c'est quelque chose euh, qui m'avait déjà été demandé, j'avais déjà fait une vidéo, j'en avais pas fait une dessus, mais euh, comme on peut voir ici je l'ai amélioré un petit peu parce que effectivement j'avais pas été si loin dans ma première vidéo et j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait et puis évidemment moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.